« Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2018, question numéro 17. Décrivez le meilleur euh, compliment que vous ayez eu euh, après une partie. Euh, » Alors cette question, euh, c'est assez drôle parce que c'est moi qui l'ai proposé à Autocratique quand il a fait euh, mi-juillet ou début juillet un appel aux propositions de questions. Euh, en fait, je, je l'ai improvisé en répondant tout de suite dès que j'ai vu qu'il demandait, qu demandait ça parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup de participation. Donc, euh, eh bien, j'ai improvisé cette question, je lui ai envoyé par mail, euh, je ne pensais pas qu'elle serait sélectionnée, et encore moins, bah, du coup, effectivement, je n'ai pas réfléchi à ce que je pourrais répondre, moi. Euh, donc, ça fait, ça fait quelques minutes que je me creuse un peu la tête. Euh, je dirais qu'à une de mes premières parties de Cthulhu en tant que meneur, euh, j'ai des joueurs qui, post-partie, on avait terminé... Un, un one shot ambiance. Euh, on a fait une nocturne chez moi. On était encore tous mineurs. On était chez mes parents, etc. Et euh, au lieu de rentrer après la partie comme ils faisaient d'habitude, euh, j'ai mes potes qui, qui restent un petit peu. Et quand je leur dis, je suis voilà, bon bah c'est bon, je vais tout ranger, merci pour tout. Euh, borderline, euh, bah, je vais aller me coucher. Donc euh, bah, vous allez pouvoir partir. Euh, en fait, euh, mes potes me disent, non mais enfin nous on va attendre qu'il fasse jour pour partir. Euh, ils étaient encore tellement dedans que, que pour, pour redescendre, eh bien, ils, avaient, ils avaient un petit peu les miquettes pour euh, aller se promener dans les rues de nuit pour rentrer chez eux. Euh, bah, ça m'a pas, pas mal flatté parce que du coup, c'est peut dire que j'avais réussi à mettre de l'ambiance et j'étais plutôt content de moi. Euh, sinon ce serait eh bien, toutes les parties que j'ai faites pour initier des gens en jeu de rôle et qui ont euh, donné lieu à. qui ont vu naître une joueuse ou un joueur euh, donné. Euh, qui sont toujours actifs aujourd'hui et eh bien ça ça c'est probablement le meilleur compliment que j'ai pu avoir c'est à dire que bah, j'ai réussi à montrer à quel point euh, la passion est passionnante euh, pas terrible comme phrase mais voilà euh, voilà c'était la 17 e question de l'RPG Day 2018 je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à demain vous avez vu c'est un de mes joueurs de 1% qui m'a offert une petite moto Arte Davidson, très jolie que je viens de finir de réparer puisqu'elle était abîmé. On avait le guidon ça et donc j'ai recodé les petits clignotants. Voilà. Donc ça, c'est la moto du personnage euh, qui s'appelle Smoky dans le Motor Club de notre campagne. Voilà Smoky, tu vois. Elle est très belle et elle est réparée. Euh, merci de m'avoir regardé. On se revoit dès demain. Ciao les rôlistes.